Et comme la première semaine, on récoltait des idées, cette semaine, on les teste un peu sur place et on fait des prototypes de choses qui pourraient avoir lieu sur place pour euh, changer l'expérience des gens de l'Église, euh, du site, euh, qu'ils qui le vivent d'une autre façon. Donc, l'idée, c'est de l'occuper de façon plus continue avec des activités diverses euh, qui peuvent participer, qui peuvent voir, euh, qui peuvent observer. Donc, on a quand même des activités euh, des, des ateliers euh, à tous les jours, euh, mais le tout dans une idée de euh, d'expérience. Il y a le café Internet qui est sur place euh, toute la semaine. Euh, il y a aussi euh, un espace coworking, donc les gens qui, veulent, euh, qui sont travailleurs autonomes ou qui, euh, qui n'ont pas de bureau peuvent venir travailler. Euh, on avait quelqu'un qui faisait de la céramique, de, de la mosaïque avec de la céramique, avec une thématique euh, un peu euh, inspirée de l'église, du bâtiment de l'église, des vitraux. Euh, il y a des gens qui vont faire du théâtre, qui sont venus voir aujourd'hui. Euh, Comment ils peuvent faire une répétition sur place, quelle serait la, la meilleure place. Donc, pendant le reste de la semaine, ils vont être là. On avait le café euh, citoyen, donc on avait un repas, tout le monde ensemble. Euh, et aussi, euh, pendant toute l'après-midi, ils sont installés avec des beaux gâteaux et du café euh, pour euh, manger, boire du café, réfléchir, euh, partager. N'importe qui. N'importe qui qui euh, habite le quartier, qui n'habite pas le quartier, qui trouve ça intéressant. Euh, Aujourd'hui, on a aussi invité des universitaires à venir euh, voir quest ce qu'on fait, s'il y, si y a une façon de s'intégrer au processus, de l'observer, de l'étudier. Euh, donc, on ouvre les portes larges.